Bon, je me présente, je suis Déborah Goffner, donc je suis directrice de recherche au CNRS et depuis 2011, euh, je passe la moitié de mon temps euh, dans une unité mixte internationale qui s'appelle Environnement, Santé et Société, donc passe la moitié du temps euh, à l'Université de Dakar et l'autre moitié du temps, euh, depuis 2011, je suis Visiting Senior Scientist au Stockholm Brazilian Center en Suède et à partir de maintenant... Euh, donc je suis chercheur associé à, à DinoFor euh, à temps partiel, à partir de maintenant. Donc je, je voudrais présenter euh, les activités de recherche en espérant que nous allons trouver euh, des choses à, à faire ensemble. Euh, donc j'étais toujours intéressée par euh, le bois, en fait, et seulement que j'ai changé à la fois les, les collègues et les chefs. Donc, euh, jusqu'à 2011, euh, j'ai animé une équipe de recherche à l'LRSF, là, sur le campus euh, de l'UNHIN. Et ça, c'est mes collègues. Euh, on reconnaît même Magali Pichon. Euh, dans le, et euh, donc, on a des blouses blanches, on, on étudie surtout euh, les mécanismes moléculaires euh, liés à la formation de bois dans les cultures cellulaires et dans, chez Arabidopsis Thaliana. Et donc, euh, depuis 2011, ça, c'est mes nouveaux collègues et j'ai changé euh, d'échelle. Et donc maintenant je m'intéresse à la reforestation dans le Sahel euh, dans le cadre d'un projet qui est super archi et trop hein, médiatisé qui s'appelle la Grande Verte d'Afrique. C'est est un projet panafricain de reforestation avec le but de, de combattre la désertification dans le Sahel. C'était adopté en, en 2007 par les chefs d'État, donc c'est un projet très top down. Et cette transition entre mes deux vies professionnelles, c'était facilité par le fait que euh, le CNRS a créé en 2009 un observatoire au milieu, je crois que pour la plupart les gens connaissent le concept, euh, autour euh, de, de la Grande Murin Verte et basé à Tessécaré, une commune rural dans le Ferlo. Euh, voilà, et l'OHM a pour but de, de comprendre les impacts socio-écologiques sur l'implant. C est y a quelque chose qui s'est passé Je peux aller fermer avec euh, la croix là-haut, pardon. Voilà. excuse moi je, Voilà. Donc, les objectifs de ce projet, c'est assez classique, les, les objets environnementaux comme euh, augmenter, augmenter la couverture euh, forestière, euh, améliorer la fertilité des sols, conserver la biodiversité, etc. Et les objectifs euh, euh, sociaux comme euh, améliorer les moyens d'existence pour les populations locales et... Empêcher l'exode le, rural non désiré et économique dans les diversifications et le développement des, des systèmes agricoles et pastoraux. Euh, pas... Hmm. pas. Avec la flèche. Ouais. Ah ouais, mmh. voilà, ça y est. Ok, euh, donc euh, depuis 2007, le Grand Muriel Verte a beaucoup évolué, à la fois sur la configuration géographique. Donc vous voyez, je, je n'ai pas de pointeur, je n'ai pas la possibilité de vous pointer, mais un, un jaune flot, ça c'était le, le tracé de la grande murie verte d'origine, euh, conçu par les chefs d'État, donc une bande de, de végétation euh, 15 km de large qui traverse le continent africain, et donc premier changement, c'est plus euh, euh, juste une ligne linéaire comme ça, euh, chaque, chaque pays a décidé de son propre destin et donc, par exemple, si on regarde au niveau du Burkina Faso au Niger, on voit que c'est plutôt par euh, grandes zones et grandes régions euh, que euh, les, cette restauration se fait. Après, ah oui, donc, euh, à l'origine, c'était les 11 pays en, en vie français et maintenant euh, ça englobe 20, 21 pays. Euh, donc, il faut inclure les pays euh, qui sont en, en, en gris clair. Euh, bon, le, la Grande Murée verte ce n'est pas révolutionnaire. Donc, il y avait déjà des projets qui étaient déjà en cours euh, comme Action contre les désertifications et d'autres projets. Donc, en fait, finalement, maintenant, la Grande Muret-Verte, aujourd'hui, ça, ça, c'est presque un terme générique pour euh, tous les, les grands programmes de restauration écologique, socio-écologique euh, dans le Sahel. Le grand muraille vert aussi a changé dans le, conceptuellement aussi, parce que ce n'est pas juste un mur de végétation. Si je prends un, un coin que je connais bien, donc, dans la, le, le cadré euh, au niveau du Sénégal en, en haut à droite, et si on fait un zoom sur euh, cet endroit, on voit que la bande tracée imaginaire de la grand muraille verte, euh, ce n'est pas du tout reboisé comme ça, c'est surtout euh, un ensemble de petites parcelles, euh, chaque parcelle avec euh, une fonction... Euh, enfin, dédiés. Donc ce n'est pas, pas un mur, c'est plutôt des mosaïques et ce n'est pas que des arbres dans le sens où il euh, y a d'autres activités comme les, tri les triangles qui représentent des jardins communaux de fruits et légumes qui sont euh, gérés euh, euh, en autonomie par les, les, les collectifs de femmes. Il y a aussi euh, une réserve, je ne peux pas pointer, mais en bas il euh, y a une réserve, euh, pour la, ré la réintroduction, réintroduction des, des faunes qui existaient autrefois, comme les antilopes et les gazelles. Donc, euh, finalement, le Grand Muraille Vert a évolué vers plutôt une série continue des actions à l'échelle paysagère euh, pour euh, atteindre le, le, le bien-être environnemental et humain. Et dans ce cas, euh, finalement, si ce n'est pas juste un bande d'arbre et que si on avoue que c'est justement la configuration actuelle, ça fait que la prise de décision est beaucoup plus compliquée, c'est-à-dire qu'il faut décider qu'est-ce qu'on va faire et où et par qui et voilà. Et donc, on s'est posé la question avec nos collègues, c'est que comment la science peut euh, influer de manière positive les trajectoire de la Grande verte Donc, le, pardon, une réponse à ça. C'est un projet que j'ai coordonné depuis 2015 et jusqu'à 2019 qui s'appelle Future Cell. En gros, c'est des approches multi-échelle multi pour l'aide à la prise de décision autour de la grande verte, en gros. Donc, on s'est focalisé seulement sur le Sénégal, et c'est là peut-être qu'on va trouver des termes d'attente parce que je crois qu'on a des mots clés qui sont très très, très en commun. Et donc, c'est un projet transdisciplinaire. Donc, euh, ça regroupe des chercheurs, des chercheurs euh, suédois, français, surtout sénégalais, euh, de, dans la science de la vie, de la terre, euh, des sciences sociales. Mais aussi, euh, le, un partenaire à part entière, c'est l'Agence nationale de la Grande verte du Sénégal. Ça, ça repose sur les, des approches participatives et du bottom-up, parce que euh, c'est les communautés locales euh, qui ont participé tout au long du, du projet, j'ai mis ça en pointillé parce que c'est vrai que c'est un partenariat plutôt informel dans le cadre du Future Sahel, mais qui sont, qui sont, c'est indispensable pour euh, le, le fonctionnement du projet. Après, encore euh, au niveau conceptuel, je crois qu'on est un peu, parmi nous beaucoup euh, sur le même longueur d'onde parce que euh, les deux concepts qui, qui sont euh, un peu le fil conducteur euh, du projet, c'est une considération euh, des systèmes socio-écologiques et avec une fenêtre d'observation qui est euh, les services écosystémiques. Et donc il y a un blog euh, pour avoir plus d'informations sur le projet mais je vais juste vous, vous enfin, balayer les choses que on, je pense qu'on peut avoir en, en, en commun. Je ne vais pas raconter toute l'histoire de Future Cell parce que je n'ai pas le temps. Mais donc euh, où est-ce qu'on opère Ça s'appelle le Fairlow. C'est la grosse patate jaune qu'on voit sur la carte. Euh, Excuse-moi mais il n'y a pas le... Les tracés de la voie murie verte dessus, mais ça, ça coupe euh, pile poids dedans. C'est une vaste zone euh, pastorale. et si je vous amène euh, par là, vous allez dire « Oh là là, c'est un mur », je veux dire, ça, ça, ça ressemble, c est, c est, voilà, c'est juste une vaste zone pastorale euh, sans beaucoup d'intérêt, mais en fait, euh, c'est un mosaïque de, de, de systèmes socio-écologiques extrêmement diversifiés. Et le premier constat, euh, c'était euh, euh, la première mission de Futurecell, il y a longtemps, c'était une mission euh, interdisciplinaire où on était huit chercheurs qui traversaient la bande de la grande lumière verte, donc le, le tracé fictif de, de la grande lumière verte, c'est ce qui n'est pas facile parce qu'il n'y a pas de route. Et donc, je, je vous ai juste montré le Google Earth et, parce qu'on a pris des milliers de photos qui sont géoréférenciées, donc on voit notre, <rire> notre tracé. Et euh, chaque chercheur, euh, selon les disciplines, avait un cahier des charges. Euh, on peut imaginer que, ce que ça peut être. Et... Aussi, tous les soirs, ce qu'on faisait, c'est qu'on on dessinait ensemble, et c'était un moyen euh, de discuter entre nous, euh, par rapport à ce qu'on a vu le, le jour même. Et euh, est, le, le résultat des cours, c'est en bas, c'est euh, une première version de, de la diversité des systèmes socio-écologiques sur le tracé de la grande Muraille verte au Sénégal, et ça a beaucoup plus, euh, tu, enfin c'était repris euh, à plusieurs reprises dans, dans les médias, parce que... Euh, parce que c'est parlant et peut-être joli et ludique et plein d'informations. Um, comme je vous ai dit, que le, le, grand, le, enfin, le grand principe derrière Futurcell, c'est euh, comprendre les systèmes socio-écologiques et leurs dynamiques sur les tracés comme un prérequis pour la gestion de ressources naturelles. Si ça vous paraît euh, normal et, et pas euh, euh, révolutionnaire, euh, dans, dans le contexte dans lequel j'ai opéré c'était un peu ça et donc le, à droite c'est le cadre conceptuel de, de, de, de Future Cell et je vais donc euh, on cherche les dynamiques à la fois euh, euh, temporelles c'est-à-dire que une première euh, euh, bouquet de recherches était dédié à caractériser les cette euh, diversité des systèmes socio écologiques d'aujourd'hui et aussi euh, euh, la, la capacité de, de ces systèmes de, de fournir les services écosystémiques donc si on regarde la, la, la partie euh, au milieu donc le, le système, système euh, socio-écologique serait l'ovale donc il y a une un couleur un peu vert, euh, vert, vert clair euh, c'est un peu l'état de l'environnement après on a les bouquets de services écosystémiques, les bundles de, de services écosystémiques euh, qui, qui, qui font le fleur. Après, les différentes unités, de, de, euh, de, des unités paysagères qui participent à ces bundles. Et après, on a des gens, des gens qui sont peut-être de différentes tailles parce que ça fait que peut-être il euh, n'y a pas forcément l'égalité des de chances et, et la, la disponibilité de, de ces ressources. Donc, euh, on cherche à caractériser l'état du lieu euh, aujourd'hui après un autre bouquet de recherche qui cherche à comprendre parce qu'un système socio-écologique n'évolue pas dans nos vide. donc c'était quelque chose avant, n'est-ce pas Et d'essayer de comprendre quels sont euh, les événements qui se sont passés, je veux dire, qui ont, qui ont euh, euh, créé et formé euh, ce qu'on voit aujourd'hui. Et après, euh, bien sûr, ce qui nous intéresse peut-être le plus, c'est d'identifier, euh, ça c'est côté droite, euh, quelles sont les trajectoires plausibles et désirables euh, à partir de maintenant et pour l'avenir. Et donc, bien sûr, euh, ce qu'on voudrait, c'est que <rire> ce que j'ai fait le petit carré autour, c'est qu'on voudrait euh, euh, un environnement verdoyant avec des, des services écosystémiques à la fois abondantes, euh, variés, et aussi avec une distribution euh, juste euh, entre euh, les personnes. C'est pour ça que toutes les personnes sont de, <rire> de la même taille. Voilà. Et donc, euh, je vais, je vais euh, articuler le, le reste de mon topo un peu autour de ça, juste pour faire quelques flashs. Donc, euh, avant de parler du présent, je vais juste euh, vous dire euh, avec un diapos ce qu'on a fait euh, au niveau de, de, de, de la compréhension euh, du passé au présent. Et je dois dire aussi, parce que je vous ai parlé de, je vous ai parlé du, de, de la dynamique temporelle, bien, bien sûr que euh, la grande murée verte n'opère pas dans un vacuum spatial non plus, est très dépendant et très... Euh, très impacté par ce qui se passe au niveau national et au niveau international, bien sûr. Donc ça c'est euh, un dépôt, je veux dire, il ne faut pas, faut pas trop regarder. Mais en gros, on, avec le master de Hugo Mazero on a défini trois périodes de développement dans le ferlo. Avant les années 30-40, il n'y avait rien, en fait c'était une grande zone de transhumance, c'était verdoyant, les gens parlent de ferlo fertile d'ailleurs. Et euh, il y a eu euh, par la suite euh, trois périodes qui, qui ont été définies euh, par des facteurs euh, qui déclenchent de, de, de différentes natures. Euh, chaque euh, période, par exemple, juste euh, la première période était déclenchée, donc on appelle ça centralisation et planification hydraulique. c'est qu'on a découvert euh, en 38 ou 40. Euh, euh, une gigantesque nappe phréatique euh, sous le sel. donc du coup, à l'époque coloniale, et c'était continué et poursuivi euh, après l'indépendance euh, un programme euh, de, de fonçage, de forage pour euh, rendre accessible l'eau toute l'année euh, dans les zones je veux dire qu'il y a aujourd'hui des, des, des conséquences assez catastrophiques mais voilà, donc ça c'était une période de sédentaris sédentarisation de, de, de, des gens après, la deuxième période est caractérisée par, euh, surtout, euh, la sécheresse de, de 1973 et après il y en, avait, il y en a eu d'autres. Et ça fait que, euh, au niveau international, tout le monde a compris qu'il y avait un Sahel, un Sahel vulnérable. Et donc, il y avait énormément d'aide de, de, de développement qui, qui est arrivée. Puis, euh, après, la troisième phase, euh, ça c'est, euh, on, on, on parle de polycentricité. C'est-à-dire qu'au niveau du Sénégal, il y avait un acte de décentralisation, que l'environnement était quelque chose qui était maintenant dans les portefeuilles de dis, de, des régions et des départements. Donc, il y a eu une décentralisation. Au niveau euh, global, euh, à partir du sommet de Rio et par la suite, euh, il y a eu euh, effectivement le sonnet d'alarme par rapport à la situation sur l'environnement. Et donc, ça fait qu'il y, y a eu une frénésie de... de de, de, de projets de développement sur, sur l'environnement à partir de ce moment-là, et d'ailleurs on a fait une, une étude un peu systématique de ces projets, je ne détaillerai pas là. Au niveau du donc, présent, euh, caractériser ces socio-écosystèmes, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, on a créé une base de données avec tout un tas de paramètres euh, imagine, enfin, imaginables parce qu'il y avait énormément au Sénégal. Euh, euh, Peut-être un peu de vestiges de, de, de l'époque coloniale. En tout cas, je, de, il, y a, il y a énormément de, de, de, de données qui existent au niveau social, au niveau des de propriétés euh, biophysiques de, bio de, de, de des endroits, la planification spatiale, et, et, etc. Euh, et ça permet effectivement de faire des, des cartes. Je ne suis pas fière de ces cartes, mais je n'avais pas d'autre chose. Moi, je préparais peux excusez-moi, le, le, le PowerPoint là. Mais euh, c'est pour, aussi pour. Euh, vous montrer justement cette diversité, euh, s'il s'agit de la végétation, l'occupation des sols qui sont euh, à la, dans, dans certains endroits sur le tracé de la mieux verte, ça peut être euh, agricole comme ça peut être des zones à 95% euh, euh, protégées. Euh, voilà. Aussi des densités de population, de, euh, le niveau d'enclavage de, extrêmement euh, diversifié, etc. Et donc, du coup, euh, on a choisi quatre, quatre endroits sur le tracé de la Grande Murée verte euh, qui sont différents pour différentes raisons Saka, Midou, Uguerre et Haneron, pour euh, vous présenter comment on s'est pris pour euh, l'étude de, de, de, de, des services écosystémiques à l'échelle paysagère. Donc, euh, voilà que par le fait qu'on travaille sur la Grande verte, euh, on voulait comprendre la relation entre les gens, les arbres et euh, comment, et les, comment euh, les gens utilisent les services éco écosystémiques basés sur, enfin, à partir des arbres. À savoir que euh, les populations saliennes sont super dépendantes tous les jours euh, sur les arbres pour les, pour les services écosystémiques. Je parle de services écosystémiques de, de provisionnement, je crois que ça s'appelle comme ça en français. Et d'autant plus que même si je vous ai dit que la grande Murée verte, euh, euh, ils ont diversifié, c'est pas qu'une histoire de planter des arbres c'est quand même l'arbre reste principal dans, le, dans, le, dans les activités. Donc dans ces quatre zones contrastées, on, voilà, on a fait un répertoire de quels sont les arbres qui sont utilisés pour différentes fonctions, euh, euh, est -ce, qu est -ce, quelle est la perception de ces arbres en, en tant que disponibilité euh, depuis, euh, depuis le temps et tout ça. Mais je, là je ne vais pas en parler mais je vais juste... Euh, euh, faire juste vous montrer un diapo une diapo euh, par rapport à où est-ce que les gens vont euh, dans l'air dans les paysages euh, dans les paysage, espaces vécu pour euh, se fournir un service écosystémique et pour ça que mon euh, niveau méthodologie pour cette partie on a fait de la cartographie participative et il y a Étienne, abdou oudia et moi que voilà on est en train de, de, de faire cette cartographie donc, euh, si on regarde maintenant les services écosystémiques euh, qui sont euh, fournis par euh, les différentes unités paysagères dans ces différents endroits, et donc chaque endroit est élu euh, horizontalement, donc un Ranaru, Mugré, Sakal et Lidou. Donc, déjà, en gros, et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez poser des questions. Mais, euh, donc, euh, les gens, ils ont identifié cinq types de, de services écosystémiques qui sont sa figure à droite, la construction, le bois de chauffe, euh, le forage, euh, alimentation et la médecine. Euh, y a, euh, les gens ont identifié cinq euh, unités paysagères hein, qui contribuent à à fournir les services écosystémiques, et comme vous pouvez voir en, regardant, en balayant euh, euh, les, les lignes, les, les lignes de manière horizontale, on peut voir que les camemberts ne sont pas les mêmes. Ah, euh, et bien sûr, que euh, la brousse, c'est là où il y a la contribution qui est le plus important, mais bien sûr que la brousse occupe beaucoup d'espace. Mais euh, c'est vrai, vrai que c'est différent selon l'endroit, les unités de les paysagers n'ont pas la même importance. Par exemple, la sacale, c'est la troisième euh, ligne horizontale. Par exemple, le, les, les parcelles euh, agricoles sont euh, importantes pour fournir des services écosystémiques. Euh, et c'est un endroit effectivement, où on pratique beaucoup l'agroforesterie. Euh, voilà. Mais peut-être plus important que ça, c'est que euh, la grande verte a, a finalement euh, créé des nouvelles... Des, des nouvelles unités euh, paysagères pour fournir les services écosystémiques et je prends l'exemple des des de par, parcelles euh, de reboisement ça c'est la dernière euh, colonne euh, verticale à droite donc dans certains endroits et aussi les jardins ça c'est le, le deuxième et euh, donc ça c'est ça c'est important pour la grande verte et aussi euh, euh, les, les tours de maison sont également relativement importants malgré la, la, la toute petite taille que ça représente géographiquement. Et ça c'est euh, très important parce que ça nous permet aussi de, de militer <rire> un peu pour le fait que la Grande muraille Verte ne doit pas être des parcelles loin de tout euh, qui n'intéressent euh, peut-être pas grand monde. Si on investissait au, aussi autour de, euh, enfin, des, des maisons, euh, ça peut aussi avoir un gain social relativement important. Donc maintenant, pour naviguer vers les futurs désirables, donc on est côté droite maintenant euh, euh, du, du cadre conceptuel. Euh, J'ai décliné ça en trois façons de voir les choses. C'est soit on peut euh, optimiser les actions euh, actuelles de la grande Murée verte, et ça, tout ça, ça figure dans la petite boîte... Euh, euh, euh, les actions et le contexte social. Euh, ici. Donc soit on peut optimiser les actions, soit on peut, et on peut identifier des, des actions euh, innovantes, et euh, tout en même temps, il faut créer un contexte euh, social et institutionnel qui est euh, propice pour que tous ces changements soient, soient pris en compte et s'embellissent. Donc je vais commencer déjà par euh, un exemple de comment optimiser euh, les actions euh, actuelles. Donc c'est euh, la plantation euh, des arbres, euh, parce que ça paraît évident. Et donc euh, en arrivant en, deux, en 2011, j'étais un peu affolée par le fait qu'on euh, euh, plantait euh, une espèce ou deux finalement dans les grandes plantations. Et donc euh, on s'est penché sur comment maximiser la biodiversité sur les dans les plantations euh, sur le tracé. Donc, première étape, c'est qu'est-ce que les gens voudraient qu'on replante. Donc, on a fait tout un travail euh, en se posant sur, sur l'ethnobotanie. Ça permet euh, effectivement de connaître les espèces que les gens voudraient revoir dans la nature. Mais aussi important, c'est qu'est-ce qu qu'on peut planter de manière réaliste. Et donc, pour ça, on a fait l'expérimentation dans les parcelles de recherche. Donc, il y a deux parcelles euh, qui, qui ont été créées et qui sont suivies euh, encore. Donc, il y a une parcelle à Widu et une parcelle à Rennerum. Donc, c'est encore représentant des socio-écosystèmes très différents parce qu'à Rennerum, il pleut environ euh, 4 mm. Euh, euh, 400 mm pardon euh, par an ou à 8, 12 c'est plutôt 250 ou 300 donc chaque euh, parcelle c'est des parcelles de 5 hectares euh, les parcelles sont clôturées parce que pour éviter les dévégations de, de, du bétail parce que c'est quand même euh, en pratique l'élevage extensif et il y a des stations météo euh, voilà que l'on peut faire des relevés et au, dans au, dans le cadre de Future on s'est contenté juste de, de faire un suivi et, euh, de, des arbres plantés, c'est-à-dire taux de survie et, et croissance. On a aussi euh, suivi les régénérations naturelles dans la parcelle, parce que c'est une parcelle qui était mise en défense. Donc euh, on, on étudie également la mise en défense en même temps. Et, euh, et aussi, on fait un suivi de, du tapis ABC au niveau abondance et diversité. Je ne vais pas vous raconter les détails, je pourrais passer dix minutes sur ça. Mais euh, il suffit juste de savoir que euh, les résultats sont mais très très différents. À Ouidou, par exemple, prendre des arbres, c'est une hérésie, parce que les arbres ne poussent pas. Et à Anne on peut faire tout un tas de choses, enfin fait, je veux en, en gros, voilà le message. Mais, euh, euh, ces parcelles aussi euh, servent, au, je, je les appelle des laboratoires à ciel ouvert pour les chercheurs, parce que les chercheurs sont contents d'avoir des conditions contrôlées, une parcelle clôturées. donc il y a tout un tas d'activités, c'est un lieu de rencontre finalement pour les chercheurs ces deux parcelles. Et au-delà de la recherche, on se sert de ces parcelles, je fais un petit pas de côté pour, pour parler de, de nos activités sur la promotion de l'éducation environnementale. Donc, euh, on a organisé euh, euh, euh, une randonnée euh, euh, pédestre. Euh, donc La, la, la photo qu'on voit ici, c'est la parcelle de l'entrée, justement, de la parcelle de, de, de, de Ranamu. Donc, euh, en tête de cortège, le, <rire> le préfet, on a marché 6 km pour aller jusqu'à la parcelle. On fait du parrainage avec des, des baobabs, des arbres, tout ça. On organise aussi... Um, des expos photos et des séances euh, euh, de dessins, euh, des dessins, tout ça. Voilà. Et donc, euh, um, maintenant, euh, comment donc, euh, il y a le, les deux autres euh, euh, façons d'aller vers les futurs désirables, c'est identifier des nouvelles actions et aussi de créer ces, le, le contexte social et institutionnel euh, propice. Mais qui doit faire ça, qui est légitime pour faire ça et comment on s'y prend pour faire ça? Donc euh, on, a, on a eu la chance parce qu'on a piloté un, un processus qui, qui est sorti euh, l'an dernier, qui s'appelle Wayfinder, ou ceux qui trouvent le chemin. Donc c'est un guide basé sur les concepts de résilience pour naviguer vers les futurs euh, justes et, et, et durables. Donc c'était commandaté par l'agence de développement de, en, en Suède et, et c'était commandaté, c'était une demande de... Euh, vers le, le, le Stockholm Mosellian Center de dire que vous publiez beaucoup d'articles sur la résilience, mais comment on peut utiliser ces données dans la vrai, vrai vraie vie et dans les vraie vie dans une situation plutôt, dans les pays en voie de développement euh, voilà, donc euh, voilà, on a, piloté, on a piloté ça au niveau du FuturSale euh, au niveau de Renro, et ça c'est l'équipe donc euh, je, voilà, parce que euh, Sylvie m'a dit que j'avais 5 minutes encore, il y a une minute et demie, je vais aller vite donc euh, en gros, il y a 5 étapes Premièrement, c'est de construire une coalition pour le changement, et ça c'est à, à plusieurs échelles. Et c'est les, les personnes qui vont suivre tout le processus, et en plus c'est un processus itératif et ça prend du temps. On crée euh, une, une compréhension euh, partagée de, de l'identité du système, on explore les, les dynamiques du système, on développe des stratégies pour le changement. Après on apprend en y allant, et après on refait un, un, un tour parce que on, certainement on, beaucoup de choses on, on tombe à côté de la plaque et en gros euh, je, je vais juste parler de backcasting dans le sens où on demande euh, euh, on travaille beaucoup sur euh, dans, le, dans, le, dans le long terme sur les aspirations après les gens s'expriment par rapport aux aspirations après on se pose la question pourquoi c'est pas déjà comme ça ça c'est les contraintes qu'est-ce qu'il faudrait changer et euh, et quelles sont les actions euh, nécessaires pour effectuer ces changements ces, c'est un peu comme ça. Mais, donc, en gros, euh, on a défini euh, quatre grands objectifs dans le, dans, le, dans le long terme. Certains sont plus liés à effectivement, des aspects plus écologiques du système socio-écologique, comme diversification des systèmes de production, ou euh, avoir une, une bruce en bonne santé. D'autres qui sont beaucoup plus euh, l'aspect social euh, par rapport à la communication, par rapport à, euh, à des dynamiques sociaux qui sont plus justes. Et je vais juste vous montrer euh, quelque chose qui est très merci euh, mais euh, juste un petit exemple de, de comment on, on a travaillé sur euh, comment promouvoir une, une, une bruce en bonne santé. On appelle ça des chantiers, vous allez voir pourquoi. Donc avoir une bruce en bonne santé grâce à plus de solidarité et des efforts collectifs. Ça c'est deux, deux aspirations que les gens ils ont identifiées. Ce qu'on voit en rose c'est tout un tas de contraintes pour dire que pourquoi c'est pas déjà comme ça. Après, les gens euh, oh, ils ont identifié les changements, donc euh, ce qui est nécessaire pour enlever ces, ou contourner, contourner ces contraintes. Et ce que je voudrais vous montrer par rapport à ça, ce n'est pas pour rentrer dans les détails, mais au moins il y a une vingtaine d'actions que les gens euh, ah. euh, arrivent à identifier euh, pour pouvoir euh, aller vers cette bonne brousse et avec plus de solidarité entre les gens. Et c'est très important quand on travaille, par exemple, avec des gestionnaires, euh, avec l'avant-mure-verte, parce qu'eux, euh, ils arrivent et ils pensent que si on reboise, donc ça c'est là où j'ai mis l'animation, si on fait le reboisement, on va résoudre les problèmes. Or, euh, c'est vraiment très naïf de penser qu'il ne faut pas qu'on s'occupe de toutes ces autres choses que je n'ai pas le temps de décliner. Donc juste quelques... Et là je vais finir. Euh, donc juste euh, quelques messages clés à retenir par rapport à Wayfinder, euh, parce que tout ça, ça figure dans un rapport stratégique qu'on a laissé dans le département, qui était en train d'être utilisé. Donc ça fait 135 pages, donc c'est un travail conséquent. Donc déjà, créer un environnement euh, propice pour les changements, c'est un processus lent, et on peut se poser la question, c'est est que est -ce que est-ce euh, que ce rythme est compatible avec la recherche on a, on a identifié euh, des, des « research gaps euh, » qu'on n'avait pas soupçonnés jusqu'à pré jusqu présent, c'est que redéfinir ce qu'est un commun là-bas là, et, euh, et le stewardship autour de ces communs. Et c'était vraiment quelque chose qui était très très bien reçu euh, avec un, un, euh, un impact assessment très positif. Euh, voilà. Et toutes les personnes, donc euh, je fait ça dans le vide, il y avait beaucoup, beaucoup. Je, je remercie tous mes collègues, exactement euh, extraordinaires, euh, qui ont participé. Et juste, je finis, euh, juste euh, pour dire que, où j'en suis maintenant, parce que c'est vrai que c'est quand même un peu particulier, parce que c'est dans, dans l'espoir de, de trouver des, des choses, euh, au moins pour une petite partie <rire> avec vous. Mais si ça vous donne le vertige, ça me le donne aussi. Donc j'ai quand même encore euh, des projets euh, au Sénégal. Euh, déjà, il y a un aligner avec Christine Harri et Théo Jacob, euh, donc à Dinofort. Donc c'est déjà un premier ancrage euh, Dinofort. Il y a un projet maintenant euh, qui est financé par l'AFT qui commence, qui s'appelle Santé du Territoire avec les CIRAD. Donc ça c'est au Sénégal. Et j'ai quand, euh, quand même une animation de recherche au niveau de mon équipe, un peu la suite de FutureCell. Mais tout ça, je, je, je dirais qu'au stade où je suis euh, dans ma carrière, c'est plutôt des choses, des, chaque chose ne me prend pas énormément. de temps. Après des projets un peu en, en attente, comme tout le monde, et après un, un engagement euh, avec le métropole de Toulouse, mais seulement euh, pendant un an, et avec un rôle d'expert scientifique autour des questions de l'environnement, dans le cadre d'une un grande manifestation nationale qui, qui s'appelait Afrique 2020, maintenant c'est plutôt Africa 2021, dans le, Époque Covid, donc euh, je m'occupe, j'interagis pas mal avec les métropoles de Toulouse autour de ces problèmes de, de c'est les animations autour de l'environnement. Je vous tiens, je vous bien sûr au courant et surtout je suis très ouvert à discuter euh, pour les points en commun euh, et so